Monsieur euh, Gourlot, vous souhaitiez prendre la parole, je crois. Merci, Monsieur le Président. 148 libraires du Grand Est vont bénéficier d'une exonération de taxes. Pour une fois que l'on peut en faire disparaître une, personne ne s'en plaindra. L'aide aux librairies indépendantes à l'heure des GAFA qui écrasent tout est une bonne chose. Rien ne remplacera le contact, l'aide, et la, re la recherche et le conseil entre le lecteur et le libraire. Les huit items de ce rapport sont positifs. Une enquête Ipsos de 2017 sur la lecture et les Français témoigne que les Français sont toujours de grands lecteurs et même plus qu'une précédente étude de 2015. Donc, ça prouve quand même qu'en qu matière culturelle, bon, et, et autres, il n'y a pas à désespérer. On note quand même une montée de la lecture numérique, en particulier chez les femmes. On note aussi un fort développement des achats de livres d'occasion et de vente en ligne, d'où l'idée euh, que vous avez de, de portail en ligne régional, autant que ça passe par nous, euh, J'en termine aussi avec les 10 euros de la carte jeunesse, le prix d'un livre de poche. Je ne sais si c'est un véritable levier de croissance, comme il est indiqué dans le rapport, euh, bien que cumuler tous les 10 euros de tous les jeunes, évidemment, on s'en est un. Mais cela permettra peut-être à certains euh, euh, lycéens euh, de quitter euh, la commande par la tablette et de pousser la porte d'une librairie et d'y revenir par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas